En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord-Kivu. C'est dans, dans un cadre dedans que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et, et nous remercions le en leur nom le gouvernement turc, Son Excellence Tayo pour euh, cet donation. À ton homologue, le. Euh, de la République euh, là, du Congo, son ex-président et nous, nous recevons avec beaucoup, beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération et nous croyons qu'à l'avenir ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc euh, les Turcs et les RD Congolais. Il l'a remis à son tour au commandant troisième zone de défense, représentée ici par son adjoint, en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier euh, au commandant suprême, des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province euh, du Nord kivu aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer, tant soit paix, son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup euh, au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure des notifications qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix-Antoine Tshisekedi suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC.